de plus un secret. Je ne suis plus un profane. Cela m'a permis d'être ici. Maintenant, quand je regarde un film, je le vois différemment, je le vois sous les Je J'essaie de me mettre dans la peau du caméraman, du réalisateur, les conseils que Dieu a donné. Et c'est véritablement un bon changement une technique Je des techniques et je croyais connaître dans suis par exemple, c'est des, des techniques, des erreurs à ne pas faire euh, pour un caméraman aussi bien que pour un photographe genre mettre le sujet au bon endroit c'est bien positionné pour la lumière euh, voilà, des, des, des, des choses toutes simples et qu'on croit qu savoir mais tant que tu ne les as pas apprises, tu ne les sais pas Donc, Les techniques que a appris j'ai appris j'ai les appareils je appris les appareils j'ai les appareils تجربة اللي دوزت مع ماشي تشي دي زاباري كوم سا كيفاش كي بهم هذا تعلمنا كيفاش نخدموا بهم كيفاش بهذوك لي زاباري يعني وكيساعدوا لك يعني كانت الحمد لله مع مع c'était génial, c'est bon. Pour nous, les difficultés de l'enfant, de son père, de son père, de son père, de son père, ce son père, de de je suis allé à la formation de la technique de la position de la la forme de la la de la et de de la la de la en formation, oui. j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir, pouvoir aujourd'hui savoir comment se fait un film en fait. Et vraiment, j'ai apprécié ça. Et j'ai pu découvrir les différentes techniques qu'on utilise pour faire le film. Donc, euh, et aujourd'hui, quand je regarde un film, je, je le comprends mieux. Voilà. C'est le logiciel du montage, comme je suis intéressée au montage et tout ça. Euh, ça me permet de réaliser des trucs vraiment euh, presque professionnels. Et... Pourquoi vous voulez aussi à, comment à filmer euh, voilà. En tout cas, en oui. particulier oui. ça, le filmage. J'aime beaucoup oui. beaucoup les messages. Pourquoi Comment filmer Au u ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait plus. Oui. Oui. Parce que moi, j'aime beaucoup faire des oui. films euh, au euh, vidéo, ou bien... Euh, de montage d'un vidéo mais je savais pas comment faire mais maintenant je crois que j'ai bien fait le premier pas dans ce chemin merci et comment être réalisateur et comment je vais ah, une... maintenant dans... quand euh, quand il y a un film qui passe je me retrouve immédiatement je vois tous les gens je vois tous les aspects ah, comment j'ai découvert beaucoup à John Mika je suis vraiment content de, de participer et euh, d'apprendre cette vidéo. Comment gérer euh, l'appareil pour filmer un plan ou quelque chose comme ça Donc euh, Avant, je n'avais aucune idée sur les médias, comment filmer surtout. Parce que je travaille beaucoup, beaucoup avec les médias, mais je ne sais pas comment ils arrivent à, à rassembler tout ce travail. Mais avec toute cette petite formation, qu'on a eu avec euh, le Search for Common Ground. J'ai appris beaucoup de choses que je peux en profiter après. Maintenant, j'ai des petits projets, aller filmer un peu partout, euh, comment mettre les cadres et tout, ça m'a servi beaucoup. Je crois que ça va beaucoup servir. apprécier le fait qu'il qu n'y ait pas juste des, des Marocains, juste, juste des musulmans en fait. Ça permet les, euh, un, de faire un échange, de savoir comment les autres ils pensent de comprendre que euh, euh, peut-être qu'on ne se met pas toujours d'accord sur euh, les mêmes principes mais mais voilà on est tous des humains et on euh, voilà on doit vivre ensemble on doit accepter l'autre on doit accepter notre, nos différences et merci oh étrangère et, euh, et d'avoir euh, euh, plusieurs plusieurs cultures euh, voilà. Avec, euh, plein plein personnes de différentes origines on euh, m'a fait beaucoup de bien à partager les différents les différents de moi. très content. voilà merci. Nous avons fait des sessions où nous nous étions avec les gens qui en groupe ou nous étions avec des techniques simples ou des produits qui nous travaillent en général. En général, il y avait tout le monde qui était là on s'amusait entre les subsahariens et les Marocains. Il y avait cette convivialité des partages des idées parfois partager même jusqu'à de l'eau et tout c'était une expérience qui va maintenant qu'on est à la fin ça va, je crois que ça va manquer tous les mots parce que là je crois qu'il y avait un des collègues qui me disait ça va manquer tous les mots on va bientôt se la ramadan mais bon donc euh, c'est travailler en équipe et surtout avec des gens qui n'aiment pas tout à fait de notre culture c'est une grande expérience j'espère en partager avec d'autres, comme toute euh, l'équipe aussi. À propos de le mélange de culture que j'ai appris dans la formation, j'ai bien aimé cette aventure, parce que euh, j'ai appris à respecter les gens, malgré leur culture et leur région, religion. Euh, j'ai fait beaucoup de connaissances avec les Africains, mes amis, euh, je, sens, je sens que je, je peux, je peux euh, faire euh, des relations avec n'importe quelle personne du monde, <rire> tout simplement. En étant culturalité, il me plaît maintenant de chercher à avoir plusieurs identités. Parce que euh, cette mariée euh, qu'on se donnait euh, est désormais visée. Et comme j'ai retenu... Pendant cette session, cette phrase de Bruno, nous dit, il nous a dit qu'il y a une richesse que d'avoir plusieurs identités. Donc, véritablement, c'est un plus, je pourrais dire. Merci. <titles> C'est vraiment la bonne ambiance, et la fraternité qui régnait. Et j'ai pu découvrir aussi auprès des autres, surtout des Marocains, une partie de leur culture et je me suis vraiment adapté. On a fait on a على دي زاميجداد دي افريكان زامي لي لي تا هما باغيين الميدان هذا بارطاجينا بعضياتنا اعطينا لي زيد ديالنا شونجينا لي زيد اللي ما ما هماش. اللي ما احنا عرفنا علينا يعني كانت كانت نقطه مزيانه وكان كانت فكره حسنه اننا نجمعوا كاملين je de association C'est la manière avec laquelle les, les, les, gens, les jeunes marocains comme subsahariens se sont mis spontanément à, à travailler ensemble et j ai, j ai vraiment, je me suis rendu compte que le multimédia est vraiment un, un élément fédérateur, c'est quelque chose au, autour de laquelle les, les jeunes se sont très vite retrouvés, parce que c'est un langage commun, donc ils se sont très vite trouvés à travers les multimédia, à travers l'image, le son et la vidéo, on pouvait parler le même langage, donc euh, c'est ce que j'ai le plus apprécié dans, dans cette formation. Peace up et à plus. Ciao.